tellement bien équipé chat vous avez vu mon sac comment il est joli oh putain l'enfoiré okay. c'est fini pour Yannou de d'être un pacifiste Pas rigoler, là, les gars. Je, je compte vraiment avoir des moves stylés et tout à la fin. Que, que vous capotiez, ou ça y est, en mode... Attends. Sérieux, là Ça, c'est une rafale de 3 dans la tête. Ah, je, prends, je prends ça, je pense que je me mets à chialer. En fait, je sais pas dans quel mode de jeu j'ai lancé. Je sais que j'ai 7 kills. C'est pas une mauvaise game. C'est des bots ça, ça, ça, ça dépend. Là, à mon niveau, il y a genre des bots et des joueurs normaux. Il y a, il y a un peu des deux. Ah, j ai, j ai, je les casse en deux, les gars. Je les casse en deux. Là, c'est bon. Ça m'a saoulé. Il reste trois personnes en vie. Celle-là, c'est comme mon... Je vais aller en zone. Où sont les derniers, chat? Oh. Winner winner chicken dinner, motherfucker! La de Oui. On va recommencer le mode avec euh, des, le mode des secrets des secrets anciens chat. C'est quoi ça ce qu'il y a par terre Oh une batteuse Ça j'aime bien. Qu'est-ce que c'est Mec Il y a un M24 Faut que tu utilises la boîte XL dans ton sac pour améliorer ton arme. What On peut améliorer l'arme Utiliser What the heck Ouh. Depuis tout à l'heure, hein. Depuis tout à l'heure, il était derrière moi. On va aller voir directement les temples. On va prendre la voiture et on va, et on va aller là. Je me suis mis le petit, euh, le petit ping. On est bien. Ah Arthur Envers Ça vient du... De... T'es torché ou quoi le collègue Airshot super Ok on va courir, on va se déplacer par là-bas. Double menu. changement d'arme, AWAP La ligne et y a rien. Juste on va se, on va se mettre bien, on va se, on va se permettre de les euh, de les louter et de se mettre gras chat. Objectif ça va être de mettre des, des jolies têtes au sniper. C'est rare que j'arrive à avoir un M24 dans les games. Donc même si euh, maîtriser le spray c'est intéressant, tirer au M24 c'est quand même mille fois plus cool. Donc euh... mais attends. me... Ok. Chat, j'arrive à foutre un oscope. Ok. J'ai juste fait un truc, je le mets... Aïe, aïe, aïe. Ok. J'ai toutes les infos. Merde, il arrive. Hello, hello, hello. Hello. hello. hello. Let's go oh oh, <rire> Rondement mené. Il y avait un move que je savais faire sur le PEBG euh, PC. Je vais tenter de le refaire, chat. Sans me casser les patounes. C'est pas si mal. J'étais censé atterrir un peu plus haut, mais honnêtement, c'est pas si mal. Ça one-shot pas! Ils sont où t'es, Ils sont où <rire> Oh putain, je t'ai fumé. Elle va dans le lobby. Il y a du bruit partout Il y a du bruit partout Bouge pas gros Tu m'as pris pour qui J'ai step up Parce que j'ai pas joué à ce mode de jeu pour pas me spoiler Pour justement découvrir ça avec vous chat C'est stylé quand même il a, Le mec il avance sur un tapis Qui se, qui se désintègre au bout Pour se réintégrer euh, De l'autre côté C'est pas trop stylé Ça le fait tellement L'ambiance... Vous avez l'ambiance sonore, chat Pff, Merde Oh, bordel Les véhicules et moi, on n'est pas copains. Hein. Je suis désolé. son deuxième mate là-bas okay. oh yes putain j'ai enfin une poignée regardez là je vais pouvoir contrôler mon recul maintenant allez on avance ah arrête arrête c'est la panique c'est la panique Ils ont dû le revive. Merde! Okay, Poule! Je vais rester à cet arbre et je vais attendre que la zone sud arrive contact à moi pour forcer les gens du sud à venir vers moi. Je pense que ça sera clairement, c'est clairement la meilleure strat. Là, il est plus temps de, de slay ou de faire ce que tu veux. Ils sont morts du gaz.